Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes impressions, vous m'avez harcelé vous m'avez littéralement harcelé! En oh bien, bien sûr, mais vous m'avez littéralement harcelé pour avoir mes euh, opinions et mes impressions sur War 3 Reforge. Alors, évidemment, j'avais euh, la VOD du marathon, bien entendu. Mais du coup, qu'est-ce que je pense de Warcraft Reforge? Alors, tout d'abord, War 3 Reforge, il faut parler d'un truc, il faut quand même rappeler le délire. C'est fait par euh, Blizzard Classic, par l'équipe de Blizzard Classic. C'est ceux qui ont travaillé sur le StarCraft 1 Remaster. C'est ceux qui vont probablement, hein, j'en sais rien, mais travailler sur le Diablo 2 Remaster. Et euh, c'est ceux qui ont probablement. Euh, il y a eu aussi un peu l'aide de, des développeurs WoW de base, mais c'est aussi ceux qui ont bossé sur WoW classique, donc c'est ceux qui s'occupent de remasteriser en fait. Le truc, War 3 Reforge a été annoncé à la BlizzCon 2018, et euh, il y a une raison aussi derrière cela, c'est pas pour rien qu'ils ont commencé par StarCraft 1 Remaster, puis... Uh, War 3 Reforge c'est parce que tout simplement, en fait, il y a encore des compétitions e-sport sur War 3 Reforge Et euh, c'était Mike Morem qui était encore le patron à l'époque qui avait dit, bah, si on veut faire des remasters, bah, en plus déjà, ça nous permet de récupérer du pognon facile parce que, ah bah, c'est des jeux qui ont marché, donc on les remasterise. Mais euh, bon, ça il l'avait dit euh, de manière sous-jacente. Mais surtout, c'était aussi parce que comme il y a des compétitions encore e-sport sur ces jeux-là, bah, leur remettre un petit coup de polish c'est quand même plutôt sympathique si on doit présenter ça euh, euh, derrière à une entreprise euh, et même pour les, pour les spectateurs, pour que même les, les nouvelles générations se disent « Ah ouais, c'est pas moche, etc. » et puissent le regarder. Donc Starcraft 1 Remaster à la base, même si ça, vend, ça s'est vendu internationalement, à la base était surtout pour la population coréenne, hein, puisqu'il y a encore des compétitions de SC1 en Corée, le War 3 Forge c'est pour un autre public. Et on pourrait ne pas s'y attendre, hein. je sais que beaucoup se disent « Mist of Pandaria, c'est pour la Chine, ça, tout ça bah, », mais pas du tout le jeu qui était destiné au, chi au public chinois, pour le coup, c'est War 3 Reforge, Puisque, alors vous allez me dire Diablo Immortal, c'est ça, ça. Oui, non, mais là, en l'occurrence, c'était War 3 Reforge, Parce qu'il y a encore énormément de compétitions e-sport de War 3 en Chine. Et du coup, le Reforge c'était aussi pour mettre un, un petit coup de polish. Pour les compétitions e-sport chinoises, la différence entre StarCraft 1 Remaster et War 3 Reforge c'est que War 3 a eu un tel impact global que ça relance même l'e-sport de War 3 Reforge en Europe et aux états unis et ça marche apparemment énormément aussi en Australie, War 3 je le savais pas, mais ça marche énormément en Australie, donc ça permet de relancer l'e-sport au niveau international, et c'est pour ça que d'ailleurs ils font un circuit. Donc à la base, le but c'est d'abord, il y, y a une double notion. L'idée c'est de permettre aux joueurs de WoW, aux générations de WoW qui n'ont pas connu Warcraft 3, de pouvoir refaire les campagnes, on va dire, de Warcraft 3 avec un graphisme qui ne les rebute pas. Et surtout, principalement, bien sûr, le retour e-sport. Donc, maintenant qu'on part de là, évidemment... La sortie en grande pompe de War 3 Reforge qui au final a été un petit peu à l'image de Stratolme euh, légèrement on fire. Euh, alors oui, bien sûr, euh, je vais, euh, je vais être, bien sûr, il faut, il faut le dire, Blizzard a complètement déconné. Oui, Blizzard a déconné. Oui, Blizzard a sorti le jeu alors qu'il n'était pas fini. Oui, Blizzard a chié de ce côté-là. Ça, c'est certain. Hein, c'est, ce serait malhonnête de, de dire l'inverse. Maintenant, euh, à mon sens, on peut leur pardonner deux, trois trucs. Alors. Je veux dire, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeux. Lorsque vous donnez la date de sortie, beaucoup de jeux. Il euh, y, y a cette pression en fait commerciale. En mode, les gens ont pré-acheté aussi. Il y a eu la pré-vente. Alors, bien sûr, ça c'est. La pré-vente, faut pas oublier à quoi ça sert. La pré-vente, ça permet en fait de vendre. Euh, ça permet de financer les développeurs qui travaillent sur le truc en fait. Hein, les pré-ventes. Donc, c'était cette Amad de monnaie bien sûr pour financer, pour financer tout le reste et tous les projets Blizzard, pas que War 3 Forge Alors, Donc en l'occurrence, c'est vrai qu'il euh, bah, y a la pression, étant donné que les gens ont payé, ont acheté, forcément il y a cette pression, c'est pour ça que la date, il n'y a jamais eu de véritable date, hein. à la base la date c'était jusqu'au jusqu 31 décembre 2018, ça ne voulait pas dire il va sortir le 31 décembre 2018, hein. ça je pense qu'il y a eu des confusions aussi, ce que ça voulait dire c'était, eh bien euh, on va essayer de le sortir sur 2019, mais, mais on n'est pas sûr de finir et on a vu qu'ils n'avaient pas vraiment fini, sachant qu'ensuite donc il y a eu le report, hein, le, report de, le report de la date. Ils ont dit bah oui non on peut pas, on peut pas le sortir en 2019. Alors là-dessus il y a eu un énorme problème de communication. Mais Blizzard et la com maintenant hein, c'est soit c'est des génies, soit ils sont nuls. Et pour le coup ils ont été nuls. Et ils auraient dû dire bah écoutez hein, faire un communiqué en mode bon bah écoutez. Euh, le jeu n'est pas encore tout à fait fini On pensait euh, pouvoir le sortir en 2019 Mais il y a eu des retards Il y, y a eu des trucs et euh, bah, c'est la merde Donc euh, bah, on le sortira euh, Quand il faudra enfin Quand il sera prêt et on va pas hâter le développement Ils auraient dû faire ça, ça aurait gueulé Soyons honnêtes, ça aurait gueulé parce que ça a déjà gueulé Quand ils ont annoncé un retard d'un mois Ça a gueulé comme pas possible, on s'en rappelle hein, pour, Si vous suivez les réseaux sociaux, les forums et tout Il y avait des gens qui étaient déjà en mode Oui je veux me faire rembourser, c'est scandaleux, c'est honteux Blablabla, euh, moi j'étais choqué, j'étais en mode mais mais putain mais, mais vous êtes pas foutu d'attendre un mois genre on s'en bat les couilles en fait un mois c'est quoi et ils auraient dû le, le reporter pour plus hein, d'ailleurs ils auraient dû le reporter pour plus et dans le studio enfin dans les studios de jeux vidéo dans l'univers du jeu vidéo c'est très que enfin c'est soit de façon le jeu il sort pas fini et sa euh, gueule etc et c'est patché petit à petit soit ça, ça, met, ça met un gros retard, ce qui peut risquer la sortie au final du jeu où il va avoir moins de succès lors de la sortie. Euh, Blizzard a fait le choix, et c'est pas nouveau, je veux dire Overwatch est sorti euh, avec un peu de retard aussi, euh, avec la bêta, etc. Mais l'exemple le, enfin, le plus parlant, c'est surtout Heroes of the Storm hein, qui est sorti euh, pff, en catastrophe. La bêta a duré un an et demi, euh, Ensuite la sortie, le jeu n'était pas fini. Il a fallu un an pour que ce soit vraiment sorti. Puis la 2.0 qui était au final un peu le... Bah voilà, le jeu est enfin vraiment finalisé. Donc c'est... Je veux dire Blizzard, ils nous ont habitués à ça dernièrement. Hein. Ils nous ont habitué à ça récemment sur les sur les jeux. Après c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas parce qu'ils nous habituent qu'il faut dire bon bah il faut dire amen. Non, bien sûr. Mais à mon sens, ils ont été cons. Et euh, bah, ça va leur coûter de l'argent aussi. à cause du refund, ça va, ça va leur coûter de l'argent. Euh, à côté de ça, euh, donc le moi ce qui me choque... Euh, ce qui me choque quand même c'est euh, le, bah, le score métacritique hein, euh, C'est à dire que sur le site de critique justement en ligne Où les, les consommateurs peuvent donner leur avis sur le produit Le jeu a 0,5 sur 10 0,5 Alors il y en a qui se justifient en mode Bah oui le jeu blablabla machin euh, il est pas fini euh, machin et tout Ouais ouais le jeu est pas fini ok oui ça va être patché tout ça, tout ça. 0,5 en critique 0,5 en critique Genre War 3 c'est un mauvais jeu quoi, War 3 c'est le pire jeu du monde. Non, non, non, non, War 3 Reforge c'est un bon jeu, alors bien sûr il y a énormément de bugs, il est sorti beaucoup trop tôt, il n'est pas finalisé, il y aura plein de patchs, Blizzard l'a déjà annoncé, et c'était sûr, quand tu les connais, ils font un truc pour l'e-sport, bien entendu qu'ils vont faire des patchs, euh, mais bien sûr c'est pas normal, et ils ont priorisé sur la sortie plutôt le côté casu, je dirais, le côté campagne plutôt c'était multijoueur Donc forcément les joueurs, de mul les joueurs gueulent parce que c'était plutôt le côté e-sport qui devait, euh, devait être relancé aussi Donc ils gueulent de ouf Et c'est normal que ça gueule Mais 0.5 c'est juste euh, très très très immature Et honnêtement ça n'est pas du tout mérité Personnellement on m'a demandé une note Si je devais noter War 3 Forge à la sortie Ça aurait été 11, 11 ou 12, un truc comme ça parce que oui c'est pas, pas terrible Il euh, y a beaucoup de patchs, il y a beaucoup de problèmes etc Donc bien sûr ça, ça entache la note Mais War 3 c'est un des jeux, les plus, enfin, un des jeux les, plus, les plus légendaires du monde du jeu vidéo en fait C'est un classique War 3 Donc mettre un 0.5 ce qui veut dire 1 sur 20 c'est tellement, tellement du review bashing, c'est tellement on casse la critique juste pour... Enfin, ce n'est absolument pas objectif et ce n'est absolument pas constructif. Euh, à ce niveau-là, d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'avait dit Gruby euh, sur, euh, sur le jeu et je suis totalement d'accord avec lui. Si jamais vous n'avez pas vu, bah, c'était une de ses vidéos... Euh, une de ses vidéos en anglais où il en parlait euh, donc à côté de ça moi je vais juger on va dire les, les, les problèmes euh, que je trouve euh, chiants et qui j'espère seront patchés dont certains ont été déjà annoncés qu'il y aura des modifications et des patchs le premier euh, les... alors je le fais dans l'ordre de mon ressenti c'est pas forcément euh, euh, là dessus c'est pas forcément un tri on va dire arbitraire, enfin si c'est un, un très arbitraire mais c'est vraiment en fonction de mon ressenti je l'ai fait un petit peu en fonction de, la, de ce que je juge de gravité en fait et euh, personnellement War 3 euh, moi ce qui me gêne c'est en premier lieu c'est l'absence de doublage d'époque euh, l'absence de doublage d'époque je sais que vous allez vous dire bah attends Malga tu veux, tu veux cast du War 3 Reforge tu mets pas le multi etc War 3 j'ai joué quand j'étais petit euh, à War 3, j'étais en fin de primaire, début collège. Au euh, War 3, c'est... Je veux dire, ma soeur, qui n'est pas une gameuse, qui n'est pas du tout dans le jeu vidéo ou quoi que ce soit, ses potes euh, de collège et moi-même, je veux dire, je lui fais un... Oui messire, très bien, prêt à travailler. Et bah, ça la fait rire parce qu'elle sait en fait, elle sait ce que c'est, elle connaît. Ce sont des voice lines, probablement les plus connues du jeu vidéo, quoi. C'est... Entre le. le du, encore du travail! Ou le. Rrr, pleine puissance, monsieur c'est Ce sont des voix, ce sont des, des phrases, probablement les plus connues du jeu vidéo. Le péon, le péon et, et le paysan humain, c'est probablement les phrases les plus connues du jeu vidéo. Et. Ne pas mettre la possibilité d'avoir les doublages d'origine. Alors soyons clairs. je ne suis pas en train de vous dire les doublages actuels c'est de la merde etc, je, je le pense mais ça c'est mon avis, moi je trouve qu'il faut du choix en fait, laisser le choix, il y a des gens à mon avis ils doivent aimer les nouvelles voix et c'est tout à leur honneur, il y en a qui préfèrent les anciennes dont moi, laisser l'option en fait pour pouvoir choisir et le pire c'est que la même équipe a bossé sur Starcraft 1 Remaster et a mis l'option ils ont mis l'option sur StarCraft 1 Remaster. Vous avez la possibilité de jouer avec les anciens graphismes et les nouvelles voix, jouer avec les, les nouveaux les nouveaux graphismes et les anciennes voix. Il y a un mix à faire possible. C'est une option à cocher dans les options de StarCraft 1 Remaster. Faire ça sur War 3 Reforge, mais c'est indispensable. Ce sont des doublages légendaires, donc forcément, même si le nouveau doublage les nouveaux doublages étaient très bons, il y a ce côté nostalgique. Et tu sors un Remaster, bien entendu, que tu as cette nostalgie. Donc je suis vraiment très triste à ce niveau-là. D'un point de vue donc totalement subjectif, bien sûr, je préfère les anciens doublages. Mais d'un point de vue quand même un peu objectif, il y a aussi des problèmes de doublage à l'heure actuelle euh, au niveau... Alors Déjà l'équilibre de certaines voix mais ça ce sera patché Après par contre les intonations elles elles seront pas patchées hein. Les intonations quand as Arthas qui dit euh, je, vous a, je vous suivrai aux confins de la terre vous m'entendez j'irai vous confins de la terre C'est le même doubleur qu'à l'époque en plus C'est même pas un problème de doubleur Ils ont pris un nouveau doubleur qui pue la merde de toute façon il y donne Mais euh, non ils ont, ils, ont pris un ils ont pris le doubleur de l'époque mais il n'a pas l'intonation de l'époque, c'est probablement l'impresario, le mec qui a, qui a dirigé les enregistrements, qui s'en est battu la race, ils ont fait une prise et bubasta, parce que c'est pas possible. Moi, le Arthas qui dit euh, « Je vous poursuivrai jusqu'aux confins de la Terre Vous m'entendez Jusqu'aux confins de la Terre !» Je veux dire, c'est des phrases mais qui m'ont mais mais je, je, les, je, les, je, les, je les ai encore. Le Muradine qui dit à Hartas, Muradin qui dit à Hartas, euh, Hartas justement euh, « Mais... Euh, vous avez trahi les mercenaires qui se sont battus pour vous Que vous arrive-t-il, Arthas oh, rentre, euh, Rappelez vos hommes chez vous euh, Oubliez tout ceci C'est tellement des phrases incroyables elles, elles sont tellement incroyables qu'elles elles sont réutilisées d'ailleurs dans la fin de, de, de Warcraft 3, dans la cinématique de, de Frozen Throne, quand il, il monte pour euh, libérer la, le, le roi Lich. Enfin, c'est... C'est des, des dialogues incroyables et qui n'ont pas été repris Et le fait qu'il n'y ait pas d'options pour pouvoir cocher Et ce qui est encore pire, c'est qu'en anglais, donc euh, en, à l'international Ça a même été un des arguments de vente de War 3 Reforged. Les doublages d'époque Et c'était tellement un argument de vente que nous on l'a pas le doublage d'époque. Et pourtant, si vous suivez un petit peu, c'est. Et même par exemple, certaines reviews, jeuxvideo.com, qui a repris en fait le press kit euh, de, de Blizzard et du coup a traduit ce qu'ils disaient. Donc, ils ont traduit dans les trucs qu'ils annonçaient et il y avait le, bah, les doublages d'origine. Bah ouais, mais non, en français on les a pas. Donc, c'est vraiment vraiment triste à ce niveau-là. Et du coup, il y a certains anciens doubleurs comme Tyrande ou Arthas qui reprennent leur rôle et je les ai trouvés ultra fades. Mais vraiment ultra fade Et ça, c'est d'un point de vue objectif, pas subjectif. Pour le coup, c'est vrai, vraiment l'intonation un problème. Euh, après, pour la qualité d'autres doublages, là ce serait plus du subjectif. Et par exemple, bah moi Maiev, j'aime pas du tout la doubleuse de Mayev dans WoW et dans Heroes, c'est la même que dans War 3 Reforged, mais je l'aime pas. Son intonation est pas bonne, je trouve, dans Heroes et dans WoW, elle, elle en fait trop. Elle est là... calme -toi, calme -toi, calme -toi. T a. Oui, Lidan Calme-toi, calme-toi, calme-toi. T'as bien compris qu'il fallait jouer une, une tarée, mais là tu vas un peu loin quand même. Et dans War 3 Reforged, justement, on voit le côté. Euh, taré le côté de euh, la traque etc mais elle pose un peu le, le, le ton et honnêtement ça rend giga bien, ça rend méga bien maillet c'est la découverte incroyable au niveau du doublage de War 2 je la trouve meilleure du coup que l'ancienne de Maiev que j'aimais bien que je préférais à celle d'Irozebo c'est la même doubleuse et un peu d'intonation et eh bah ben, paf instantanément le perso il est, il est, il devient génial et j'ai beaucoup aimé le début de Frozen Throne m'a mis un, une sacrée claque dans la tronche parce que j'ai trouvé le doublage de Maïev assez incroyable Parlons maintenant du deuxième problème alors qui est quand même lié au troisième donc je vais les mettre ensemble parce que c'est deux et trois mais en fait c'est les deux ensemble hein. euh, La stabilité et les bugs et Vous allez voir que dans ma liste de stabilité et bugs bah, ça concerne aussi le multijoueur Alors bien sûr les stabilités et bugs c'est ce qui peut empêcher hein, d'apprécier le jeu à la sortie c'était même impossible de trouver euh, le multijoueur Bon ça c'était sûr qu'à la sortie il y aurait des problèmes c'est pas normal, mais c'était sûr. Euh, remember Diablo 3, tout, tout ça. Mais du coup, stabilité, bug, euh, je m'en doutais un petit peu. Euh, mais il y a quand même des moments où tu as des soucis. Tu, tu es déco dans la campagne, la mission s'annule. Euh, moi, j'ai eu des messages d'erreur avec certaines missions. Par exemple, dans des missions de Frozen Throne, euh, je ne pouvais pas lancer la, la partie. Enfin, la partie ne se lançait pas, etc. Il y a eu des problèmes. problèmes. J'en ai pas non plus. J'ai pas été gangréné de problèmes. Euh, j'ai eu un bug aussi vraiment euh, horrible avec un lag complet sur toute la mission comme si, comme si le jeu était en, en, en lent alors qu'en fait il était, il était en rapide, hein, il était en normal, j'ai eu ça sur la, deux fois dans la, dans, dans la campagne de, de War 3, j'étais un peu triste, mais euh, voilà, des, des problèmes de stabilité aussi, les décos en multijoueur etc, ça c'est vraiment vraiment chiant, mais ça ce sera patché, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau là, pour ce qui est du problème de multijoueur, là c'est un petit peu plus large, avec par exemple euh, bah, la disparition, le fait qu'il passe sur Bennett directement, le nouveau Bennett, euh, ça fait que bah, il n'y a, a plus les clans, on n'a plus le leaderboard et on n'a plus le mode tournoi, le mode tournoi qui était automatique. Alors le mode tournoi Blizzard a communiqué dessus, euh, il n'y aura pas euh, de mode tournoi, hein. c'est fini le mode tournoi. Ce qui est un peu triste, ce qui est vraiment dommage, c'est un truc en plus mode tournoi qu'on qu attend sur d'autres jeux. Genre, je sais que c'est la plus grosse demande probablement d'Airstone et euh, c'est également un truc qu'on aimerait voir sur Heroes et autres, euh, ce, ce genre de Bon bah, le fait que War 3 Refor, je le dégage, c'est pas une bonne nouvelle pour les autres jeux hein, on va dire. A euh, côté de ça, bon les clans et les la ladder ça ça arrivera, le leaderboard avec un matchmaking euh, vraiment euh, à part etc ça ça arrivera, le clan pareil, les clans pareil ça arrivera, donc bon il va y avoir un gros patch très probablement multijoueur qui va sortir euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, donc euh, très probablement prochaine semaine plus que prochain mois. Donc bien, là on va attendre mais c'est vrai que c'est assez horrible parce que par exemple en tant que caster c'est très difficile de pouvoir cast J'ai fait un tournoi pour le fun avec O-Gaming et c'est vrai qu'il y avait eu tellement de rematch à faire parce que c'était la merde Donc c'est vrai que pour les organisateurs de tournois c'est vraiment pas simple Alors parlons maintenant des incohérences parce que bon, les trucs d'avance c'est ce qui peut t'empêcher de jouer Donc c'est quand même vachement important même si je mets les doublages encore au dessus à tel point c'est important à mes yeux Les incohérences, alors quand je parle des incohérences c'est quoi c'est... Euh, pas forcément des incohérences majeures C'est aussi pour ça que je mets ça dans le cadre Parce que moi, le lore, l'histoire de, War, de Warcraft Est super importante, surtout War 3 euh, Que je trouve être euh, franchement le, le joyau de, War, de la licence Warcraft pour moi Warcraft 3 euh, D'un point de vue objectif et subjectif Totalement subjectif mais quand même un peu objectif hein, L'écriture de Warcraft 3 était vraiment bonne Pour le coup, même s'il y avait aussi des problèmes euh, les, donc, Par exemple, dans les incohérences mineures Que je peux noter On va avoir déjà un problème dans la localisation Donc euh, la localisation qui traduit euh, des choses euh, par exemple qui, qui se bornent à tout traduire bon ça on est habitué à Call of Warcraft mais ils se bornent à tout traduire comme des cons hein. on a euh, Stanbrand hein, le village de Strandbrand euh, et on a à côté de ça la carte qui est à côté qui n'est pas traduite et qui te met les termes les mots anglais quoi donc Strandbrand, Strandbrand tu vas avoir je sais pas moi euh, tu vas avoir euh, Earth Glen, alors que c'est Atreval en français euh, tout ça tout ça, et du coup tu as, t as t'as une sensation un peu étrange en mode il garde la carte d'origine mais il la localise pas et il nous fait il nous faut une localisation la World of Warcraft mais il garde les les cartes d'origine pour reprendre pour par euh, on va dire par sentimentalisme et nostalgie de l'époque. E du coup c est, c est, alors moi ça me fait rire, je trouve ça très bien parce que ceux qui connaissent pas euh, Strandbrand, Hersglen, euh, euh, whisper euh, euh, Whisperwind tout ça tout ça, bah ils sont choqués mais euh, les WarSong tout, tout ça ils sont ils sont choqués. Moi, ça me fait rire parce que, ben bah, voilà, on revient aux sources. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que ça crée un, une situation un peu étrange où tu as l'impression que le travail demi fait. est à demi-fait. C'est très bizarre à ce niveau-là. Et ça, c'est juste la localisation. Euh, vous avez aussi un, une autre incohérence, enfin c'est des incohérences graphiques euh, qui pèsent avec notamment par exemple la présence de porte cendres euh, sur un des modèles, je me rappelle plus quel paladin, euh, les, les modèles des paladins sont magnifiques d'ailleurs, sauf le paladin standard, ce qui est un peu con quand même, mais les paladins refaits pour la campagne sont magnifiques, et il y en a un, je sais plus si c'est Gavinrad le terrible ou Dagren le tueur d'orc, je sais plus lequel des deux, je crois que c'est Dagren le tueur d'orcs qui a, euh, qui a <rire> il a... L'ouvre-boîte, il a porte-cendre, il a Ashbringer, et je trouve ça incroyable. Un jour, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur Ashbringer, tellement euh, j'ai une opinion très particulière là-dessus. Mais euh, ça m'a fait. Mais, alors, moi, ça me fait rire euh, que ce soit pas. Euh, qu'il n'y ait pas justement euh, Maugren et tout présent, euh, qu'il n'y ait pas Alexandros Maugren présent et tout, mais c'est une incohérence. Ça me fait rire, mais ça reste une incohérence. Euh, pourquoi il a Ashbringer C'est un mot. Enfin. C'est un mauvais clin d'œil et c'est du mauvais fanservice pour le coup. Pourquoi, pourquoi Alors L'épée, moi, je la trouve ridicule. Euh, mais pourquoi ne pas respecter l'histoire Soit tu la mets pas, soit tu la mets et tu mets Alexandre Osmogren. Mais mais ça n'a aucun sens, en fait. Genre C'est une incohérence avec le lore du truc. Alors, c'est du graphique. Donc, on, on, on va... On c'est pas très très grave, on peut imaginer que c'est une MPI sans enfin En vrai non, mais ça c'est assez choquant à ce niveau-là. Après moi, le truc qui m'a le plus choqué pour le coup, euh, c'est les yeux des elfes. Là tu es sur l'histoire et le passage, la transition entre Oelf et Elf 200. Donc c'est quelque chose que les joueurs ont du mal à comprendre. Hein. J'ai beaucoup beaucoup de questions sur mes lives, sur mes streams justement, souvent les, euh, enfin, par rapport aux elfes 200, aux Oelf. Ce qui m'a poussé à faire la vidéo de généalogie sur les elfes pour faire un gros rappel là-dessus. Et les mecs sont pas foutus de mettre les bons yeux aux bonnes personnes. T'as des hauts elfes avec les yeux verts et t'as des elfes de sang avec les yeux bleus. Alors elfes de sang avec les yeux bleus ça passe parce qu'on est sur la transition. Donc on peut imaginer que tous n'ont pas encore leurs yeux verts etc. Et que ça se fait avec le temps. Ce qui est tout à fait logique. Mais les hauts elfes avec leurs yeux verts gangrénés. Euh, non. Non ça passe pas ça. Ça ça passe pas. Et à la limite ce serait juste un petit peu. Mais on voit que c'est un problème de modèle en fait. C'est juste qu'ils ont un modèle elfes de sang. C'est l'archère notamment et le guerrier où c'est vraiment pour la campagne Frozen Throne, donc Elf 200. Et... Il fallait juste CTRL-C, CTRL-V le truc et tu changes la couleur d'yeux, c'est bon, c'est réglé Et en fait ils l'ont pas fait et du coup ça rend complètement con, tu sens que c'est pas une finition Après je pense que ça ce sera patché Un truc sur lequel à mon avis c'est pas sûr que ce soit patché, c'est les cristaux Alors vous allez me dire, les cristaux, c'est quoi les cristaux Les cristaux c'est tout simplement les cristaux de Silver Moon. ils ont refait certaines cartes Et vous avez par exemple Silver Moon, donc lune d'argent en français euh, La capitale des hauts elfes euh, et plus tard elf de sang Et eh bien euh, vous avez des pour, faire, pour rendre hommage à la capitale de World of Warcraft sans pour autant mettre celle de World of Warcraft parce que vous êtes à celle de War 3. Donc vous arrivez à un hybride des deux où c'est ni War 3 ni World of Warcraft. Mais il faut quand même. Ah bah les joueurs ils connaissent Silver Moon, il faut leur mettre un peu de Silver Moon. Et du coup, alors j'avais peur qu'ils foutent les toits rouges, ça va, ils ont pas fait la connerie, ils ont mis les toits bleus. Mais ils mettent les toits bleus, mais ils mettent les cristaux verts. Je veux dire, vous faites un nouvel L200, vous commencez, on vous montre le cristal et c'est des cristaux hein. Donc c'est de l'énergie démoniaque. C'est ce qu'Illidan ce qui va faire faire aux Elfes de sang. Pour qu'ils puissent euh, eh trouver, des, trouver des une autre source de pouvoir, etc. Par rapport à la addiction à la magie. Et ils foutent des cristaux gangrenés sur Silvermoon alors que c'est les aux Elfes. C'est quand même extraordinaire. Ils avaient juste à mettre les cristaux en bleu pour faire un peu écho. Voilà, on dit bon bah à l'époque c'était des cristaux arcaniques ou violets ou en plus ils auraient pu mettre plusieurs couleurs. Hein. Pourquoi seulement bleu Mais euh... mais du coup s'ils avaient mis des cristaux verts, des cristaux bleus, des cristaux, on se serait dit bon bah voilà ça doit être de... juste de la matière, ça doit être de... du jade ou un truc comme ça. Mais là non non non c'est que des cristaux verts. Donc cristaux gangrenés. Hein eh, t'as vu joueur de Minecraft eh, C'est ta Silvermoon. Bah ouais mais c'est incohérent en fait. Donc c'est débile. Euh, on a d'autres trucs aussi, notamment sur les modèles. Alors les modèles, j'y reviendrai après. Euh, je vais pas parler du fait que les modèles sont dégueulasses ou quoi que ce soit. Ah, pas du tout. Hein. Moi, les modèles, je les trouve magnifiques. Mais il y a quand même des incohérences au niveau de certains modèles. Avec, euh... en fait, on sent que n'y la... a pas de justement de chart graphique, En fait, il y a pas de. Ce qui est très drôle, on en reparlera après pour les cutscenes. Ils ont choisi de rester fidèles à War 3. On reprend les cutscenes façon War 3. Ce qui est un pris, c'était soit on les refait toutes, soit on, on, on refait, euh, on les refait euh, façon War 3. Ils les ont refait façon War 3. Donc il y a vraiment une ligne directrice en mode on reste à l'image de Warcraft 3. Ce qui est très bizarre, c'est que sur les chartes, la charte graphique euh, de, du Reforge, donc des modèles graphiques, vous avez des unités et des héros qui vont rester très proches des unités de l'époque cartoonisées mais qu'ils ont euh, refait de façon euh, réaliste, on va dire, avec le Reforge. Le fantassin par exemple, hein, le fantassin humain c est, c est, ça ressemble beaucoup et au final à côté de ça vous avez donc des modèles, par exemple Arthas aussi, Arthas qui ressemble énormément à tel point qu'il y en a qui faisaient mais Invincible c'est pas ça, euh, non vous il a des ailes les machins, etc bah non non ils ont repris le, le, le Invincible beaucoup plus, enfin la, la monture d'Arthas hein, qui ressemble à l'époque avec les cornes etc Enfin, le, le cheval de, de War 3, euh, le, che, le cheval du DK quoi, donc qui est beaucoup plus logique mais à côté de ça on a des modèles qui sont des modèles Wo, par exemple Varimatras en plus c'est très drôle parce que Varimatras, le moment où il a le plus d'importance, c'est Vanilla, où le joueur le côtoie très souvent par rapport aux missions, notamment en réprouvée à l'égard de la croisade, enfin la croisade écarlate, la peste, etc. Enfin le, la peste des, des réprouvés et autres, au niveau des, des alchimistes et autres. Donc c'est un truc où on le voit tout le temps. Et à l'époque, à Vanilla il avait un modèle justement chauve, etc. façon War 3, justement très proche de War 3. Et.. C'est à, à, à Wastel's je sais plus c'est je crois que c'est qui refait les modèles des, des Seigneurs de l'Épouvante où il leur rajoute des pattes, là une espèce de, de barbe à la con, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Euh, et pour le coup, bah Varimatras, l'arc a connu, c'est le moment où il trahit Sylvanas, Portail du Kourou, blablabla, bla, bla, le coup d'état à Undercity, et du coup, ils lui ont, gard, ils lui ont donné ses pattes façon haut. Alors que à War 3, il n'était pas comme ça, et même à WoW Vanilla, elle est pas comme ça. Mais du coup, on lui donne l'apparence qu'il avait dans World of Warcraft que les joueurs lambda connaissent le plus. Du coup, certains persos restent plus proches au modèle de War 3, d'autres restent plus proches au modèle de WoW. On sent déjà que c'est un peu YOLO. Et pour conclure ça, il y a encore pire, il y a des hybrides qui n'ont aucun sens, euh, qui sont ni l'un ni l'autre, avec par exemple Sylvanas et Chandris Feathermoon, donc Sylvanas, Windrunner, course vent, et Chandris, euh, je vais le nom, en français. Donc euh, on, a, euh, on a tout simplement un personnage qui n'a ni l'apparence de War 3, ni l'apparence de World of Warcraft, mais qui prend l'apparence de l'univers étendu, notamment du TCG, donc l'ancêtre d'Airstone où justement vous avez une Sylvanas avec une cape verte, etc. Ce qui invalide euh, ce qu'on a pu voir d'en haut avec Prémice, ce a, enfin ça invalide la Sylvanas de Warcraft 3 qui était en bleu aussi, ça invalide des... complètement des trucs et ils ont un modèle... What the fuck quoi, genre il... le modèle est en mode ok ça fait hommage à, une... à un artwork du TCG, genre super du coup t'invalides tes trucs de WoW Edward 3 Bon après c'est un choix graphique hein, mais, mais c'est bizarre en fait, c'est très bizarre. Et euh, bah, alors le, le plus le plus choquant à, mon, à mes yeux, parce que ça c'est juste du what the fuck, le plus choquant par contre à mes yeux, ça va être par exemple les oreilles humaines de Dame Vache, qui est une naga, donc elle est pas censée avoir des oreilles, si elle, il avait des oreilles, c'était des oreilles elfiques, et. De toute façon à partir du moment où elle se transforme en naga, bon, bah les oreilles on peut se dire qu'elle en a plus trop euh, enfin pas des oreilles on va dire euh, humaines, hein, ça, ça marche plus trop, des ouïes à la limite façon poisson mais sinon ça c'est pas pas fou. Et on a également par exemple le modèle d'Anéthéron, moi qui m'a beaucoup posé problème et si vous avez regardé le marathon ça vous dû vous, vous, vous faire rigoler. Oui ils ont CTRL C, CTRL V le modèle de Deteeron qu'ils ont fait plein de modèles pour les seigneurs de l'épouvante. Et le modèle de Déterok, c'était le gros Dreadlord, le, le gros Seigneur de l'Épouvance, qui correspondait très bien avec Déterok parce qu'il reste coincé dans son château, on l'imagine en train de, de se siroter des âmes humaines, etc. Donc pourquoi pas Mais Anethéron, au final, bah, qui est le bras droit, le numéro 2 de la Légion Ardente chez les, chez les Natrezim, donc le numéro 2 de Tycho, enfin le bras droit de Tichondrius, qui prend la tête des Seigneurs de l'Épouvante, donc des Natrezim, une fois que Tichondrius meurt au Mont Ijal, enfin, sur la bataille du Mont Ijal, Anéthéron devient le numéro 1 des Natrezim, ce qui est très bizarre. C'est qu'il a le modèle de Detherock Donc ils ont CTRL-C, ctrl Le modèle de Detherock au lieu de prendre le, le Seigneur de l'Épouvante Lambda à la limite Quitte à, faire un Serre Quitte à prendre le Lambda Prenez le cerne l'Épouvante jouable dans multijoueur en fait Je pas comp Je comprends pas pourquoi faire ça Pourquoi se faire chier à faire des modèles uniques Pour reprendre après un modèle unique que tu vas Je, je ne comprends pas Surtout pour un éthéon, genre ça n'a aucun sens. Euh, on a également Manoroth, j'ai pas compris Manoroth, il y a la superbe cinématique qu'ils ont remasterisée. On voit le modèle de Manoroth. Alors oui, y a le, la, la, la, la, la ceinture est bonne, mais les, les. défenses ne sont pas les mêmes. Macteridon a des défenses plus proches de la cinématique. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont. Ils se sont gourés entre le modèle de, de Macteridon et de, de Manoroth. Genre. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué, personnellement. Euh, on a également. Alors ça, moi, ça, je l'avoue que c'est un problème. Qui peut être vraiment grave mais pour le coup moi ça me concerne moins donc je l'ai pas mis euh, haut dans le, dans le classement des, des, des problèmes c'est euh, le, le, le classe enfin en gros le, le, le mode classique et l'éditeur alors le mode classique c'est quoi c'est en gros si vous voulez jouer à war 3 d'origine bah vous êtes obligé de passer par le reforge et ça c'est vrai que ça fait très coup d'état ça fait alors le but c'est d'empêcher bien sûr qu'on fasse des copies faciles etc c'est l'idée de contrôler on va dire le, le flux mais le problème c'est vrai que bah, tu peux plus jouer à l'ancien, tu es obligé de passer par le reforge Tu fais une ciné en fait tu télécharges le reforge mais tu n'y as pas accès, ça fait ça fait des trucs très bizarres et euh, bah, tu peux plus jouer à l'ancien en fait, tu peux plus juste si t'achètes ancien, les anciens boîtiers que la War 3 euh, si tu as une connexion internet c'est mort ça va te télécharger le truc donc il faut le jouer en... enfin c'est très bizarre à ce niveau là et du coup même si tu veux jouer à l'ancien, tu es obligé de passer par le reforge et mettre les anciens graphismes mais du coup t'as pas les anciennes voix complètement con aussi hein, du coup es, tu joues avec les anciens graphismes et les voix moches c'est quand même dommage euh, l'éditeur aussi l'éditeur de map avec un contrôle de blizzard sur sur sur les cartes créées par la communauté alors c'est quelque chose sur lequel je vais être le plus euh, enfin je vais prendre du recul en apportant un peu de, de nuances blizzard avec leurs conneries, hein, faut pas leur enlever, hein, c'est eux aussi qui ont été cons, ils auraient pu avoir le contrôle de League of Legends, enfin de Dota à l'époque, ils l'ont pas fait, hein, ils ont pas cru aux créateurs de Dota et ils s'en sont mordus les doigts. Mais du coup, des modes de War 3, vous avez tous les jeux de War Defense qui sont sortis, vous avez deux des, des jeux vidéo les plus influents de, de, de l'univers du jeu vidéo, Dota et League of Legends, qui leur sont passés sous les doigts, sous le nez aussi. Donc es, tu comprends qu'ils veuillent un peu fermer les taux pour éviter que le nouveau futur jeu de demain soit un mode de War 3, quoi. Tu comprends un peu qu'ils veuillent contrôler un peu plus le truc. Euh, maintenant, j'ai fait un peu de droit, même si je ne suis pas du tout, du tout spécialiste, et c'est pour ça que je vais prendre beaucoup de recul euh, sur euh, la propriété intellectuelle et autres. Mais, pour le coup, bah, en fait, ils ont ratifié quelque chose, ou en mode, si tu crées un contenu euh, War 3 Reforge, euh, un mode, etc., euh, c'est la propriété de Blizzard. Alors, ça fait gueuler énormément les modeurs et la communauté, ça va baisser le nombre de modes créatifs, ça c'est sûr. Même si je pense que ça continuera, il y aura quand même beaucoup de créativité sur les modes et ça, on le voit déjà, mais c'est vrai que ça, je comprends que ça fasse gueuler. Après, je suis quasiment certain, je vais prendre du recul, mais je suis quasiment certain que par exemple des, tout ce qui est créativité sur d'autres jeux, genre par exemple Fortnite, euh, je suis persuadé qu'il doit y avoir des petites lignes de propriété intellectuelle aussi glissées par euh, Epic et autres, euh, Peut-être par contre que les lignes de Blizzard sont beaucoup plus strictes que les autres. Ça c'est possible. Mais à mon avis, Blizzard là on les, on les crame et on les met au pilori en mode oui euh, ils détruisent euh, euh, la créativité machin etc. A mon avis le droit de la propriété intellectuelle ça c'est sûr a beaucoup évolué en, en 15 ans, 20 ans, 25 ans même. Donc... Je pense qu'à mon avis ils ont voulu se sécuriser de ce côté là Et peut-être qu'ils sont plus stricts que d'autres éditeurs C'est possible Mais je pense pas que ce soit les seuls à, à contrôler euh, La création des, de, de la communauté euh, Au niveau de, de, de, du, du, de l'éditeur de map Donc à côté de ça pour moi, War 3 FH, donc ça c'est des problèmes qui sont réels et beaucoup seront patchés, beaucoup seront patchés, les incohérences, hein, il y aura pas mal de patchs, les problèmes multijoueurs, on le sait déjà, la stabilité bug, c'est sûr, euh, le doublage d'époque, je pense même, j'y crois aussi, et je pense qu'il faut vraiment faire un, faut vraiment pas gueuler non plus comme un débilos, mais faire les retours à Blizzard pour qu'ils ajoutent ce, cette option là, et je pense qu'elle est vraiment faisable classique éditeur bon bah ça pour le coup c'est un problème inhérent et comme le mode tournoi bah ça ils ont dit ils ont déjà dit que c'était mort donc euh, là ça c'est des trucs où il y aura pas de correction maintenant il, War 3 et Forge moi ce qui me gêne et c'est aussi ce qui fait qu'il y a du 0,5 euh, sur Metacritic et autres c'est qu'il y a plein de gens qui se sont inventés mais ils, ils étaient dans leur bulle en fait ils se sont inventés des trucs qui reprochent maintenant à Blizzard et à War 3 et Forge alors que c'est totalement infondé on va faire la liste donc ce que j'appelle les attentes fantasmées dans ces attentes fantasmées, on a le remake remaster. Et je l'ai encore dans mes commentaires sur mon Marathon War 3, sur mon stream, sur partout, j'ai énormément de gens sur Twitch qui viennent, en français comme en anglais d'ailleurs, hein, parler de ça et qui, en fait, alors, Blizzard est clairement euh, euh, n'a pas visiblement bien communiqué sur le sujet, c'est assez clair et net. Parce qu'il y a des problèmes, mais les gens ne s'informent pas, quoi. C'est un truc de ouf. Faut peut-être arrêter de bouffer du. Je sais pas moi, les vidéos en 5 minutes qui vous disent de la merde, etc. Plutôt que d'aller lire des articles et autres où vous avez des vraies informations. Parce que Blizzard n'a jamais, jamais, jamais dit que c'était un remake. Ça tout... Le but a toujours été dit de faire un remaster ultra quali de Warcraft 3. Potentiellement rajouter 2-3 trucs. Mais ce n'est pas un remake, c'est un remaster Et il y a des gens qui se sont imaginés un Warcraft 4 Ils se sont imaginés des trucs de fou Alors que non, pas du tout, ça n'a jamais été prévu A euh, côté de ça, deuxième, deuxième chose, les cinématiques Alors les cinématiques, il faut bien différencier les cutscenes Donc les petites images avec les graphismes du jeu Et les cinématiques CGI faites avec la, main, la maestria Blizzard etc Et le problème c'est qu'il y en a qui ont confondu les deux et Blizzard a dit qu'ils allaient refaire les cutscenes, donc les cinématiques in-game, mais pas les cinématiques CGI, et pas les grosses cinématiques euh, qui concluent les, les campagnes, qui font les intros, conclusions de campagne, etc. Ça, ils n'ont jamais dit qu'ils les feraient. Dès l'ouverture, c'était BlizzCon 2018, sur le, le, le talk de, de ça, ils l'ont dit direct. Ils ont dit, on a dû refaire la cinématique de présentation, c'est pour ça que quand on a présenté Reforge, la première cinématique avait été totalement refaite, et si on avait pu, on l'aurait pas fait d'ailleurs, euh, mais c'est juste qu'on a perdu les fichiers vidéo de l'époque, parce qu'ils dataient de, de fin Warcraft 2, et euh, on les a, ils ont été corrompus, on n'a pas réussi à les, à les sauver, donc il a fallu refaire toute la cinématique, mais tous les autres, étaient, on les avait encore en, en main, et du coup on les a remasterisés. On ne les a pas totalement refaites On les a mises en 1080p Tout ça tout ça On les a mises en 4K machin Et on les a refaites Enfin on les a améliorées Pour que ce soit plus facile à voir Et qu'elles soient plus belles Mais on ne les a pas, on n'a jamais enfin ils ont jamais promis qu'ils allaient refaire les cinématiques et il y en a plein qui étaient surpris déçus etc je suis désolé mais ça c'est un problème d'information enfin il fallait lire il euh, ya des super sites judype hein, euh, etc qui font des, des très bons articles hein, pour parler de ça ça n'a jamais été dit ils ne ferait jamais il euh, y a plein d'autres sites, hein, je parle de cela mais il y en a plein plein plein qui font des, des, des, des reviews justement de la BlizzCon et autres, des panels etc. Si vous informez un minimum, vous le saviez depuis 2018 qu'il ne ferait pas les cinématiques. Donc si vous attendiez des nouvelles cinématiques, bah, désolé mais c'est pas de la faute de Blizzard, c'est de votre faute. Euh, les nouvelles missions, alors ça c'est aussi incroyable. Euh, bah ça c'est un peu dans, avec le point 1, hein, c'est remake remaster, il euh, y a des gens qui se sont dit qu'il allait avoir une nouvelle campagne, des nouvelles missions, des nouvelles unités, des machins, etc. Euh, pareil, Blizzard n'a jamais annoncé euh, ce genre de choses, ils ont dit qu'ils allaient refaire des missions, et c'est à mon avis ça qui fait que les gens se sont fantasmés des trucs en mode il va y avoir une nouvelle campagne ou autre, mais ils ont dit, alors en plus, déjà en plus, y a, ils avaient rien dit, enfin euh, les nouvelles missions, au final, il n'y en avait pas d'autres, hein, c'était les mêmes, hein, c'était War 3, etc. Et le pire, c'est qu'en plus, ils les ont rajoutés, puisqu'ils ont rajouté des nouvelles missions, parce que vous avez les missions de démo qui étaient dans la campagne, dans Frozen Throne, dans la campagne, euh, la campagne personnalisée, mais qui étaient des missions de la démo de Warcraft 3 à l'époque, avec les missions, vous avez euh, où vous croisez Senjin et vous comprenez comment les trolls sombre lance, donc les Darkspears rejoignent la horde, etc. Donc les trois missions qui se sont maintenant greffées au tutoriel et eh bien ces trois missions là elles ont été rajoutées, elles n'étaient pas dans le jeu de base puisque c'était démo et elles avaient été rajoutées ensuite à Frozen Throne donc au final ces missions là ont été incorporées avec un tout nouveau doublage etc alors qu'il n'y a pas de doublage à l'époque donc c'est euh, pour le coup en plus il y en a des nouvelles missions donc erreur et en plus de ça c'est pas terminé puisque ils ont refait des missions donc euh, par exemple Silver Moon Stratum que vous voyez là et Dalaran, par exemple, pour ces trois, trois missions-là, je ne sais pas si j'en ai oublié une. Je crois que c'est les trois missions vraiment qui ont été refaites. Avec une nouvelle carte, on a changé le starter, etc. On a, on a refait pour que ce soit un peu plus. Pour que ça colle un petit peu plus à l'importance et à la gravité des missions. Et que ça. Euh, ça ressemble un peu à ce que les joueurs de WoW s'étaient imaginés tout en restant fidèles à Warcraft 3 Ce qui est très drôle d'ailleurs c'est qu'en dehors de Stratolm qui est vraiment très bien refaite pour le coup Stratolm j'ai pas vraiment vu de point noir Stratolm est vraiment vraiment bien En plus ils ont rajouté le port etc, ils ont pas oublié le port de Stratolm qui est absent dans World of Warcraft Donc ça c'est très très bien pour le coup, c'est un hommage à Warcraft 2 Stratolm j'ai rien à dire mais dans les deux autres missions, Silvermoon et Dalaran Ce qui est très drôle c'est que les missions refaites euh, beaucoup de gens vous disaient oui, il fallait, euh, il fallait euh, ils avaient promis des nouvelles voicelines, ils avaient promis des nouvelles missions, machin. Pas du tout. Hein. Euh, ça c'est fant un fantasme de par rapport à ce avait une interview qu'avait donné Christy Golden, donc une des maîtres du lore. Christy Golden avait dit que oui, on lui avait posé la question, est-ce qu'il y aura des nouveaux doublages etc. pour mieux coller à World of Warcraft Elle avait répondu oui. Et là les gens ne lisent que la première ligne visiblement parce qu'elle avait répondu oui, il y aura des nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouveaux dialogues, etc., etc., Mais il y en aura très peu. Ce euh, sera sur quelques points justement où on va, euh, on va lisser un peu plus pour, pour ressembler un peu plus à World of Warcraft et à l'univers étendu qui avait été fait. Notamment bah, du coup Silvermoon et Dalaran, hein, c'est là aussi où il y a des nouvelles interactions, mais notamment avec Sylvanas. Mais c'est tout en fait. Donc elle avait bien dit que oui, il y en aurait, mais très peu. Ce serait peu de choses. Il resterait euh, sinon fidèle à l'époque de Warcraft 3. Moi, le déjà, le très peu m'avait fait peur. J'avais vu cette euh, truc et je m'étais dit très peu, ça peut être quand même des grosses voicelines qui changent. Par exemple, à, à la fin, Ner'Zul... Ah bah en fait, non, Ner'Zul <rire> euh, On change la, la cinématique de fin en mode... Ah bah en fait, Ner'Zul... Euh, non, non, Arthas ne libère pas, il le dégage. Moi, j'avais... les quelques lignes mais j'avais peur de ça au final non non pas du tout c'est juste des voicelines par rapport à Sylvanas. et petite parenthèse ce qui est très drôle c'est que dans les nouvelles missions donc Silvermoon et Dalaran vous avez malgré tout pour les quelques trucs changés pour essayer de lisser par rapport à Love Warcraft et eh bien c'est les missions gangrenées d'incohérence notamment bah, les cristaux verts de Silvermoon les yeux des elfes aux elfes etc la putain, le putain de champ de tulipe devant Silvermoon euh, ce qui rend en plus incohérent puisque la vision de prémisse pour, pour correspondre à la vision de prémisse mais la vision de prémisse bah Sylvanas elle a pas la même tenue donc c'est complètement ridicule euh, vous avez le conseil des 9 de Dalaran le fameux conseil des 9 de Dalaran qui est incroyable hein, le conseil des 9 hein. euh, si vous savez pas ce qu'est le conseil des 9 c'est normal ça n'existe pas mais euh, bah, dans Reforge il y a un conseil des 9 on sait pas ce que c'est le conseil des 9 hein. le conseil des 6 je connais à Dalaran c'est euh, les hautes sphères euh, du Kering et qui dirige, le... qui dirige euh, justement Dalaran mais euh, pour le coup le conseil des 9 on sait pas ce que c'est hein. donc ce genre de truc c'est complètement con et ça a été rajouté avec ces missions là donc c'est quand même dommage, sur trois missions refaites, il y en a deux où il y a des gros problèmes et c'est lié à ça. J'avais oublié aussi le pont de glace, un viewer m'avait euh, mis ça dans les commentaires sur Youtube, il a totalement raison. Le pont de glace pour coller avec euh, l'ascension du roi Lich de Warcraft, enfin euh, du bouquin, l'ascension du roi Lich de Christy Golden, ils ont mis un pont de glace, Arthas vous savez met un pont de glace pour rejoindre le puits de soleil. Bah, en fait faire ça, ça invalide la mission d'avant, où, euh, où Sylvanas casse un pont. Et du coup Arthas peut pas franchir le pont, il est obligé de passer par des portails et des unités aériennes Bah le problème c'est que du coup tu invalides la mission juste avant en fait Puisqu'après il fait un pont de glace tout seul, donc pourquoi il l'a pas fait directement Voilà, c'est bien hein et pour, En vrai c'est pas très grave. on peut dire qu'il est gagné en puissance etc Mais comme c'est pas dit, bah ça rend invalide le truc en fait, ça rend complètement débile On a, euh, alors ça j'avoue que je suis très étonné Mais il y a des gens qui, qui attendaient des nouvelles races, des nouvelles races des nouvelles races, je le redis, des nouvelles races. Des nouvelles races, ici, imaginez peut-être. Et même Blizzard avait rigolé à la bêta en disant euh, euh, le mode aléatoire. Ils avaient parlé de, de nouvelles races, ils avaient dit naga. <rire> pour déconner, hein, dans le, en mode non, non, ce sont pas les naga. Pour la cinquième, c'était l'aléatoire. Et euh, déjà, dans les, moi j'avais vu les annonces, il y avait les gens qui étaient en mode ah oui, oui, on reconnaît. Putain, les, là, je vais être un peu à, à, un peu condescendant, j'avoue, mais les mecs étaient là. Oui, ça, c'est l'épée je reconnais derrière, c'est l'épée de Varian, ça va être un truc. J'ai vraiment vu ces, deux, ces réactions là Et bah non non c'est juste le mode aléatoire en fait hein. C'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas visiblement les STR Et qui se sont imaginés une cinquième race Alors que c'était le mode aléatoire Mais je suis désolé mais, mais faut être con Mais, et, mais du coup ils s'imaginaient que les Nagas allaient arriver en cinquième race Naga la race est complètement pétée, complètement craquée Je rappelle quand même qu'à la base Reforge a été fait pour l'eSport euh, Équilibrer un STR à quatre races C'est déjà très, très très très très dur Très dur Très très très très très, très dur Rajouter une cinquième race, compliqué, très compliqué, donc euh, non c'était logique et le Blizzard n'a jamais annoncé qu'il y aurait de nouvelles races donc voilà encore des gens qui s'imaginent des trucs. Euh, ensuite nous avons euh, les modèles, alors les modèles, euh, alors quand je parle de modèles c'est le fait que j'ai énormément streamé euh, du War 3 Forge et, et j'ai énormément de commentaires, et j'ai vu aussi plein de commentaires que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur les, partout, des gens dire que c'était moche. War 3 Reforge serait moche. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes, ceux qui ont visiblement des problèmes de, de vue, hein, parce que oser dire que les modèles de War 3 Reforge sont moches, soit le mec a jamais joué à War 3 d'origine, c'est pas possible, et, mais oser dire que Reforge est moche, quoi. Les détails, le niveau de détail du jeu est incroyable. On peut ne pas accrocher. Moi-même, moi quand euh, le truc a été annoncé en 2018, j'étais euh, bah, chez Blizzard d'ailleurs euh, France avec Terre pour commenter les, les, les HGC Finals, quand j'ai vu le truc, on, nous deux, on était des joueurs de War 3 sur tout Terre, mais moi aussi j'étais déjà un joueur de War 3, j'ai vu les, les détails, j'ai fait putain, on passe d'un modèle cartoon à un modèle ultra réaliste, Waouh, c'est déstabilisant quoi, il va falloir s'y faire un peu, c'est un peu... Mais ça c'est plus une différence parce qu'on change complètement le style graphique. Donc qu'on qu n'adhère pas à la nouvelle charte graphique de Reforge, je comprends, je comprends tout à fait, parce que moi-même j'ai eu un, un petit temps d'adaptation. Mais il y a une limite, il y a une différence entre ne pas accrocher au nouveau style, au nouveau design des unités, ce que je comprends tout à fait, et dire que c'est moche quoi Dire que c'est moche, c'est moche War 3 à l'époque était moche, enfin pour maintenant est moche, ça c'est vrai Mais War 3 à l'époque était quand même pas dégueu, mais c'est moche maintenant, on est d'accord Mais War 3 Reforge est moche quand tu vois le niveau de détail de l'armure d'Arthas ou des unités à la con, qu sent... parce que Arthas après on va dire c'est logique, c'est un personnage très important et tout, mais t'as des unités lambda où tu vois le niveau de détail sur l'armure et tout, t'es en mode « Mais what the fuck quoi Comment on peut dire ça ?» C'est des gens qui n'ont jamais joué à Warcraft ça, c'est pas possible Le niveau de détail est magnifique Je sais pas, ils s'attendaient avec du Unreal Engine, ils s'attendaient à jouer à Crisis ou quoi genre. Le jeu il est beau on peut dire ce qu'on veut, le jeu est beau, alors il y a des trucs qui sont pas super jolis, je suis d'accord, euh, les fontaines par exemple au niveau de l'eau et tout c'est pas forcément dingue, mais les unités sont magnifiques, oser dire le contraire, c'est juste avoir des problèmes, je pense que les opticiens euh, peuvent se faire du, du bénef hein, en ce moment, et euh, par contre il y en a certains, donc une autre catégorie qui considère qu'il y a un downgrade par rapport à la démo qui avait été montrée à la BlizzCon 2018, la démo c'était marqué en bas à gauche ou en bas à droite. Hein, C'était marqué, ce sont les graphismes du jeu, euh, mais le rendu machin et tout ça n'est pas définitif. C'est toujours dit, vous savez, les petites phrases comme ça sont toujours ça pour éviter justement que des gens gueulent. Et au final, il y a eu un downgrade surtout au niveau des effets de lumière. Euh, et pourquoi ce downgrade a été fait Déjà que le jeu, vous l'avez vu à la sortie, il est, pas il est optimisé avec le cul et du coup il y a énormément de plantages, de problèmes de stabilité, etc. Et c'est à ça que servent les downgrades. Tu descends parfois t as, t as ton rendu final parce que toutes les, tous les PC ne peuvent pas le faire tourner. Et des fois il y a des problèmes d'optimisation. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait juste par Reforge. Hein. Il y en a qui se sont découverts que, waouh Blizzard faisait du downgrade. Oh là là, remboursez moi le jeu. Mais... Des fois, la, la méconnaissance des gens, mais j'ai je, je, envie de leur mettre des tartes, quoi. Genre tous les gros jeux, alors vous allez me dire, oui, c'est pas des STR machin, mais tous les gros jeux quasiment ont des downgrades. Et pour connaître les plus grands succès, par exemple, Witcher 3, ça a fait polémique à la sortie. Witcher 3, il y avait des downgrades par rapport à la démo. Euh, les, jeux, bah, les jeux Far Cry, je crois aussi, ont eu des downgrades, enfin j'ai eu des très très bons articles sur Twitter de gens plus intelligents qui tweetaient des choses intéressantes euh, qui connaissaient bien le, le jeu vidéo Pantaro par exemple et autres de jeuxvideo.com qui, qui montraient que justement il y a plein de jeux dans l'univers du, du, du jeu vidéo où il y a des downgrades en fait à la sortie parce que justement faut optimiser pour que toutes les machines puissent s'en servir parfois c'est le crossplay etc Genre évidemment que c'est, enfin je, je sais pas genre je... déjà en plus la stabilité est pas folle malgré le downgrade bon ça c'est un peu triste et ça sera patché mais Enfin, là, là aussi, je ne comprends pas. Et, euh, et enfin, les cutscenes. Les quatre scènes. alors c'est peut-être, je l'ai mis en dernier parce que c'est peut-être le truc où je comprends que certains soient déçus. Mais encore une fois, il y avait marqué en bas à droite il y avait marqué BlizzCon 2018. Blablabla. Ceci n'est pas le rendu définitif. Mais c'est vrai qu'avec la cinématique de Stratolm, il est vrai qu'on avait, je vous invite à aller la voir, vous pouvez la trouver sur mon Discord aussi, mais vous pouvez la voir sur Internet. Il y a plein de, de trucs putaclic hein, parce que c'est le moment hein, où on bâche. On bâche on bâche, on bâche, on bâche, on bâche, on bâche en ce moment euh, en permanence bizarre. Alors parfois c'est mérité, hein, les problèmes de gauche sont pour le coup c'est mérité. Mais ces trucs au-dessus c'est du what the fuck. La cutscene je peux comprendre qu'il y ait des problèmes. Parce que on avait justement plus d'immersion on va dire dans les quatre scènes donc les, les, les cinématiques in-game où tu vois Arthas avec les nouveaux graphismes de Reforge en plus ça rendait très très bien Arthas qui parle qui échange avec Jaina et qui lui dit il faut purger la ville tout ça ça Jaina qui dit non je peux pas vous suivre Arthas Uther qui dit vous n'êtes pas encore mon roi mon garçon euh, attention à votre tombe bla bla bla bla et même si vous l'étiez je ne vous, vous obéirais pas, pas et il s'en va finalement Blizzard en interne a choisi de rester plus propre enfin plus proche de Warcraft 3 d'origine donc c'est un c'est un but c'est prévu, C'était prévu, c'était pour rester plus fidèle au Warcraft, de, au Warcraft 3 d'origine Moi qui suis parfois euh, catalogué comme un vieux nostalgique à la con euh, Donc ça devrait me rendre content bah, Honnêtement j'aurais bien aimé aussi avoir une meilleure immersion hein, si L'histoire de Warcraft 3 est très jolie Si on peut être encore mieux immergé dedans euh, par des, des belles cutscenes euh, Enfin des cutscenes refaites Alors les cutscenes ont été refaites, ça aussi par exemple C'est un problème, les gens disent oui c'est pas refaites les cutscenes Si, elles sont refaites le truc, c'est juste que c'est pas les plans de caméra que les gens attendaient. Ça, c'est pour le coup, vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est encore une fois bah, une décision de Blizzard. Pas le... Blizzard a voulu rester plus proche de Warcraft 3 C'est.. Certains le vivent comme une trahison. Au final, c'est pas forcément... Ils veulent rester plus proche de Warcraft 3. J'aurais préféré aussi les nouvelles cutscenes, mais d'un autre côté... Euh... Voilà, c'est compréhensible aussi. Euh, c'est c'est pas pas quelque chose où on peut se dire ah oh, c'est scandaleux. Bah non, c'est un remaster. Ils veulent rester plus proche de Warcraft 3 de l'époque. Est-ce qu'on peut les, les emblâmer Après, je pense qu'il y a peut-être eu aussi vu que le jeu euh, ils savaient qu'il allait avoir un retard, peut-être qu'ils se sont dit plutôt que d'avoir quelques cutscenes magnifiques et d'autres cutscenes pas finies, euh, on va tout mettre classique. Ça, je trouve ça dommage. Si c'est ça l'option, je trouve ça dommage parce que peut-être aussi qu'ils se sont dit bah on va on n'a pas le temps, il faut qu'on rush, il faut qu'on finisse tout, et euh, du coup on met ça de côté. Je sais pas si c'est ça, là c'est une théorie personnelle. Euh, je pense que c'est peut-être un peu des deux, rester plus proche à Warcraft 3, et en plus il y a le problème du, du délai, donc on va pas refaire toutes les cutscenes. C'est possible aussi, j'en sais rien, mais Blizzard a pas dit qu'ils allaient refaire les cutscenes par la suite avec un patch, donc ça m'étonnerait, mais euh, mais bon. En tout cas, il voulait rester plus proche. Donc voilà pour ce qui est de, de mon avis sur War 3 Reforge. Vidéo un peu longue parce qu'il y, y avait beaucoup de choses à dire et comme ça on invitera de me, de me saouler maintenant avec Reforge. Je pense avoir fait le tour euh, de tout ce qui est fait. Je pense qu'il y a énormément, énormément, énormément de, de, de choses qui sont dans des attentes fantasmées et du coup bah, les, les gens gueulent pour rien. Pour, certains, pour beaucoup de points, les gens gueulent pour des mauvaises choses en fait. Euh, donc War 3 Reforge pour moi à l'heure actuelle c'est bien sans être incroyable parce que c'est. Encore trop gangrené de bugs, mais c'est beaucoup de choses, beaucoup des problèmes vont être patchés. Euh, donc quand ça sera patché, bah, ce sera un très bon jeu. Euh, en attendant, c'est un jeu bien, mais sans plus, à cause encore une fois des bugs. Mais voilà, tous ceux qui étaient dans les attentes fantasmées, bah, désolé, mais c'est pas de la faute de Blizzard si vous êtes fait votre propre monde. Hein. Euh, donc voilà, moi je pense que War 3 Reforge, je sais que je suis un des rares, je pense, à, à tenir ce, cette ligne là, mais euh, War 3 Reforge, pour moi se fait... Euh, se fait euh, mérite de se faire de se faire et mérite d'être sous le feu des critiques, mais se faire autant déglinguer je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Et quand tu vois qu'il y a des éditeurs qui font, euh, je pense à en hein, FIFA, c'est une honte chaque année les FIFA. C'est une mise à jour et que tu payes 70 euros parce qu'il y a aussi le, le prix. Il y a aussi des gens quand je l'ai pas mis dans les attentes fantasmées parce que c'est pas vraiment une attente fantasmée. Il y a le prix. Les gens ont, ont gueulé sur le prix de reforge. 30 euros pour ça, scandaleux, bla bla bla. Je rappelle quand même que dans le marché normal j'ai racheté Warcraft 3 parce que j'ai perdu la boîte, j'ai racheté Warcraft 3 avec les clés CD, j'avais perdu les CD donc j'avais dû racheter aussi, il y avait un des deux où j'avais la clé CD, je m'étais renseigné sur les prix. En occasion tu trouvais des War 3, je parle pas de brocante, hein. je, en... enfin, je parle en ligne, sur Amazon et des trucs comme ça, euh, War 3 donc euh, Reforge contient et Reign of Chaos et Frozen Throne. À l'époque, il fallait acheter et Reign of Chaos et Frozen Throne, et en, en occasion, tu trouvais le jeu autour de 10 euros. Tu avais 10 euros Reign of Chaos, 10 euros Frozen Throne, donc t'en es pour 20 euros. Reign of Chaos, si tu voulais l'acheter par le, le, le, le shop Blizzard, c'était 15 euros Reign of Chaos. Frozen Throne, 15 euros, donc ça, ça donnait quoi Ça donnait 30 euros. Donc, bah, c'est le prix de Reforge, en fait. Donc, le prix ne me choque pas du tout, parce que c'est le prix de Reign of Chaos plus Frozen Throne. Alors, peut-être qu'il aurait fallu le descendre un tout petit peu, genre à 25 euros mais pour le coup ça ne me choque pas, surtout que aussi il y en a qui disent oui il n'y a eu aucun travail sur Reforge, c'est quand même scandaleux de dire ça quand vous voyez le niveau de modèle. Euh, certains parlent Age of Empires Remaster a été salué par la critique, alors je suis d'accord, au moins il est stable, hein, ça c'est sûr, il est stable, mais quand vous voyez le travail du remaster de Reforge et les travaux d'autres remasters qui sont salués par la critique, il ne faut pas déconner. Hein, parce que genre les modèles 3D euh, de Reforge ont tous été entièrement refaits avec le, le, le moteur graphique de l'époque mais poussé au maximum, genre. Il y a un putain de travail sur Reforge. quoi. Donc c'est, je trouve que c'est normal de critiquer parce que le jeu est sorti pas fini. Mais autant le déglinguer et en faire un même, je trouve ça très toxique. Et je trouve que c'est du, je, je trouve que c'est vraiment mal placé que le jeu ne mérite pas autant de, de, de on va dire de, enfin. Encore une fois, il mérite des critiques, mais pas autant en fait. Voilà, donc je pense que j'ai eu du mal à conclure. Mais voilà, merci à tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et euh, j'espère que, bah voilà, au moins euh, vous savez maintenant quelles sont euh, mes, mes, mes critiques à l'égard de War 3 Reforge. Plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. A du casse, tout ça, tout ça. Les bisous, bisous, bisous. Passez par le site, vous pouvez me suivre sur, sur Facebook, Twitter, YouTube. N'hésitez pas, plein de bisous.